Un médecin a dit un jour que j'étais pas fait pour, euh, pour marcher mais pour skier et c'est bien ancré dans ma tête. Bonjour, je m'appelle Arthur Baucher, j'ai 21 ans et je suis un skieur alpin en sport Mon handicap c'est une atteinte de la moelle épinière et en dessous des genoux je contrôle plus mon réseau nerveux à 100%. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans cette carrière en ski, je pense que c'est les sensations que ça procure, cette sensation de vitesse, de liberté et puis ce cadre qui est quand même magique. Je me décrirais comme quelqu'un de, de joyeux, euh, qui a horreur d'abandonner et de perdre aussi. Alors dans la pratique sportive, on se réinvente tous les jours. Chaque année, il faut trouver des solutions pour régler ce qui ne va pas et pouvoir euh, manger un peu les, les concurrents. Euh, le partenariat avec Société Générale m'apporte euh, une belle sérénité parce que je peux me concentrer à 100% dans le ski. Il y a des championnats du monde au mois de janvier 2023 où, euh, où j'ai des titres à défendre, donc euh, grosse échéance